Bonjour à tous, j'ai la grande joie d'accueillir Yann Soubrayen aujourd'hui qui est coach, qui va nous présenter son parcours et surtout qui va vous permettre de voir comment on peut développer un business, comment vendre du coaching premium à travers son histoire. Et euh, Yann bah, va vous parler des difficultés, des challenges, mais aussi des joies, des peines et comment surtout il a réussi à développer euh, son business ces derniers mois. Et j'espère vraiment que ça va vous aider au mieux. Donc Yann, Merci déjà pour ta présence et puis bah, je te laisse te présenter. Est-ce que tu veux bien déjà nous dire ce que tu fais aujourd'hui Et puis après, on fera un petit retour en arrière pour savoir comment tu t'es lancé dans le coaching. Ça marche. Merci beaucoup, Lingen pour, pour de, déjà m'accueillir sur, euh, sur ton podcast et sur ta vidéo. Euh, alors, moi, je suis Yann Souvrayen, donc j'accompagne les entrepreneurs à croître leur business tout en ayant aligné… Euh, avec leurs valeurs. Donc, je suis business coach euh, actuellement. Donc, ça fait trois ans que je me suis lancé à mon compte et je n'ai pas toujours été euh, entrepreneur ni business coach euh, et j'étais dans le monde du salariat avant. OK. Bah, du coup, raconte-nous comment tu t'es euh, lancé. Qu'est-ce qui t'a fait passer de salarié à coach Alors, euh, la petite histoire, Voilà, j'ai bossé plus de 13 ans dans les entreprises du CAC. 40. Donc J'ai bossé euh, là, 10 ans pour le groupe Crédit Agricole euh, dans le domaine euh, du marketing, de la com, et euh, vers la fin de ces 10 ans, euh, on va dire que j'étais plus aligné avec euh, ce que je faisais, et on peut dire ouais, je, je suis tombé dans, un, dans, une, dans une dépression euh, juste avant l'arrivée de ma, ma, ma première fille. Euh, Aujourd'hui, bah, je suis papa, j'ai deux de filles, et, euh, et, et je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher à l'époque, et euh, je pensais que changer d'entreprise, c'était quelque chose qui... Euh, euh, qui devait être logique. Donc, euh, 10 ans dans une boîte, c'était trop. Et euh, je suis passé euh, de l'autre côté, on va dire, euh, du côté automobile, mais toujours dans la, dans, dans la banque euh, chez Renault. Donc, j'ai bossé plus de trois ans chez Renault et où euh, j'ai bossé sur les projets stratégiques de Renault où euh, j'ai commencé à accompagner effectivement les, les dirigeants d'entreprise. Donc, euh, je faisais un peu du coaching business sans forcément en, en étant coach. Et euh, j'ai vu que potentiellement, quelque chose qui, qui me coinçait déjà à l'époque, c'est que je faisais beaucoup de B2B, beaucoup de B2C. Et sur les projets, ben, on travaillait beaucoup voilà, sur des projets à beaucoup de millions d'euros. Et ce qui coinçait, en fait, c'était ben, un peu l'humain. C'était l'ego, l'ego des dirigeants qui n'arrivaient pas à bosser ensemble et que potentiellement, bon, on avait des projets à beaucoup de millions d'euros qui étaient, qui étaient mis dans le, sur le tapis hein, parce que ben, voilà, deux dirigeants n'arrivaient pas à bosser ensemble. Et c'est là que je me suis intéressé un peu plus à, à, à l'humain. Je commençais déjà à lire quelques bouquins sur le développement personnel et euh, j'ai décidé effectivement d'aller plus loin que ça et de me former au coaching. Et, et je me suis formé à la Haute École de Coaching à Paris où j'ai décidé d'être coach. Et après ça, je me suis dit bah, pourquoi euh, rester euh, dans une entreprise et finalement partager ce que je, ma connaissance avec une entreprise alors que je peux partager ça à, à, à beaucoup plus de personnes. Et c'est là que j'ai décidé de tout arrêter euh, alors que je gagnais très, très bien ma vie euh, en tant que salarié euh, chez, chez Renault. Euh, et j'ai décidé de me lancer euh, à, à mon compte euh, en tant que co-coach. Voilà. Et ça s'est accompagné d'un grand changement aussi de vie euh, personnelle. Oui, <rire> alors c'est vrai que j'ai tout changé, on va dire d'un coup, parce que bah, j'habitais à Paris euh, avec euh, mes deux filles. La dernière elle venait de naître, elle avait peut-être quatre, 4-5 mois, et on a décidé avec mon épouse eh ben de, de partir de, de, de Paris, de quitter ce, ce, ce concept un peu comme tout le monde connaît, le fameux métro boulot-dodo, et de venir à, à 10 000 km, donc à l'île Maurice, où là je suis, je suis né et grandi à l'île Maurice, et aujourd'hui ben, je suis là, où on tourne cette vidéo, donc tu vois, il n'y a pas de barrière. De... <rire> on, est, on est à, à l'île Maurice, et en effet, changement de salariat à entrepreneuriat et aussi bah, de pays de France à l'Île-Maurice. Qu'est ce qui a été le plus challengeant quand tu t'es lancé? Parce que finalement, tu n'avais pas de clients, c'était un saut, saut dans le lead. Ouais, alors le plus challengeant, je pense, c'est j'ai commencé à mettre un pied un peu dans l'entrepreneuriat parce que j'ai aussi, euh... ouais, par l'entrepreneuriat pur, c'est à dire que j'ai commencé à devenir Investisseur immobilier. cest que j'ai commencé à investir aussi dans l'immobilier euh, dans la période de, de, de, de, comment dire, de la transition. Donc, je côtoyais un peu le, ce monde un peu d'entrepreneuriat. Euh, D'ailleurs, la petite histoire, je crois qu'on s'est croisés, mais euh, je crois que c'était sur un séminaire, voilà, de, de, peut-être d'Alexandre de, de Ross, voilà, ouais. il y a quelques années de ça. Et je commençais à m'entourer de, de ce monde-là. Euh, et donc, j'étais un petit peu baigné dedans. Mais le plus dur, je, je t'avoue, c'est l'entourage. Mm l'entourage qui n'a pas compris, euh, les amis non plus, Donc, euh, <rire> qui n'ont pas compris ce, ce shift un peu, que ce soit de mindset, hein, mais que ce soit de mode de vie, que ce soit de se dire, bah, OK, bah maintenant, bah, ce n'est pas grave de, ne, de passer de, de 10 à 0 et de, et de dire, bah, OK, on va tout reconstruire, mais parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on faisait avant. Et euh, ouais comme ça... L'entourage, l'entourage qui n'a pas compris et du coup pas euh, manque de soutien de son entourage. OK, ok super, merci euh, Yann pour ce partage. Euh, comment se sont passées du coup, ces, ces trois dernières années quoi les, les premières années Comment tu as attiré tes premiers clients Comment tu vendais Qu'est-ce que tu vendais À qui tu vendais Alors, c'est la, la première la, année, ouais. on va dire. Ouais. Ouais, la première... C'était était assez compliqué parce que même moi, je me suis dit, bah, tiens, par rapport à mon expertise, par rapport à mon expérience, euh, j'accompagnais les entreprises. Euh, je me dis, OK, bah, peut-être coach. Alors, on était un Maurice, donc c'est compliqué. Je me suis dit, OK, pour mieux asseoir un petit peu mon expérience et mon expertise, je vais aller vers les entreprises. Et là, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'ils disent, oui, mais toi, tu es qui comme coach pour venir comme ça euh, Et au départ, je me suis vendu en tant que consultant, par exemple. Consultant stratégie d'entreprise. Et ouais. donc, j'arrivais sur des missions. Euh, là, finalement, ce fameux syndrome de l'imposteur dit, OK, je n'ai pas été coach. Okay, OK, je retourne un petit peu. Je me dis, consultant, ça va encore. Ça, je sais faire. J'ai fait. Euh, et du coup, ben, là, c'était compliqué parce que je n'avais pas vraiment d'offres. Je n'avais rien. J'avais mon expérience. J'avais mon expérience, mon énergie, ma motivation, vouloir bien faire. Et, euh, et là, ben, je suis arrivé à l'époque, on va dire, euh, où ça commençait à marcher un petit peu, et là, bim, le Covid est arrivé. Ouais. <rire> Parce que je me suis, la petite histoire, je me suis lancé juste avant le Covid, et je suis arrivé à Maurice, et du coup, bah là, c'était limite tout à refaire. Donc, les premiers clients, bah c'était bah voilà je je m'y connaissais pas grand chose en, en Facebook donc c'était plutôt bah du coup je mettais les ads je boostais c'était pas bon euh, du tâtonnement je faisais euh, des, des audits pour les entreprises euh, bah, gratuitement pour qu'ils puissent travailler avec moi ça marchait ça marchait pas la plupart du temps ça marchait pas et ben voilà comme ça on faisait du test and learn et donc la première année c'était assez compliqué aussi parce que c'était aussi l'année parce que moi je suis rentré aussi pour la famille parce que ça fait partie de mes valeurs et c'est c'est fondamental pour moi et ben, c'était aussi la période où ben, mon papa était malade et j'ai perdu mon papa la première année, enfin dix mois plus tard avant d'être rentré à Maurice. Donc j'ai perdu mon papa sur cette première année d'entrepreneuriat où là ben, j'ai mis un petit, une petite pause de trois mois. Euh, on, et ben, j'imagine que tu étais tôt. bien content d'avoir quitté ta vie parisienne pour pouvoir aussi passer ces moments avec ton père. Oui, alors je pense que là, je ne sais pas, en tout cas, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de hasard. Moi, je, je disais qu'il n'y a que des rendez-vous, ça faisait plus de 19 ans que j'avais quitté l'île Maurice. Et là, je rentre, et effectivement, j'ai pu, et en plus en étant entrepreneur, donc à mon compte, euh, j'ai pu passer, on va dire, ces années, ces derniers mois avec lui, l'accompagner matin euh, et soir. Et, et là, en effet, je n'ai pas de regrets. Et, euh, pour te parler juste de la petite histoire, je te parlais d'investissement immobilier. On avait, avec ma, mon épouse, euh, investi dans, enfin, de, de, de, dans trois appartements. On avait Là, on pensait investir juste avant de rentrer dans un immeuble de rapport qui nous rapportait beaucoup de cash flow et, euh, et puis, en fait, ça impliquait que je devais encore rester, peut-être six mois ou neuf, neuf mois, six à neuf mois encore. Mmh. Et, euh, et derrière, c'était quand même un immeuble voilà, entre 300 et 400 000 euros. Et j'ai dit avec mon épouse, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste encore Et elle m'a dit, qu'est-ce qui est plus important Je dis, ben la famille est plus importante. Et elle me dit, ben as ta réponse. Et du coup, ben on a fait le choix de ne pas investir et de rentrer, et là, ben, zéro, zéro regret, même si c'était un million ou deux millions, enfin, tu vois, les, les moments mmh. passés, là, j'en parle avec, limite avec jour, du, du, du, enfin, finalement, le décès de mon papa, enfin, le départ mmh. de mon papa, j'en parle avec joie parce que euh, voilà, ça n'a ça, ça pas, ça a pas, prix. Ça a pas prix, de prix, c'est mon passé. Merci beaucoup Yann pour ce partage hyper inspirant. Euh, comment s'est passée la suite Quels étaient tes, tes obstacles, tes, tes challenges, tes difficultés dans le développement de ton business Alors, bah après, euh, j'ai commencé à avoir, euh, être plus confort, j'étais plus confort, on va dire, le fait d'être de me proposer en tant que coach, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben bah, effectivement, bah, tout le monde, on va dire tout le monde est coach, et moi je, je m'appuyais aussi sur ce syndrome qui finalement j'étais, j'avais plus ce syndrome de, finalement de l'imposteur parce que ok en plus d'avoir accompagné bah, pas mal d'entre de, bah, entrepreneurs, de petits entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs au sein euh, bah, de chez Renault, pareil, j'ai accompagné des startups, et je me suis, ben bah, au fait ben je même si j'étais salarié à l'époque ben en fait je, je, je sais ce que je, je vaux et je sais qui je suis mmh. et j'étais plus en confort avec ça et, et, et après je me suis plus vendu effectivement en tant que coach et là ben j'ai pu travailler euh, avec pas mal de personnes j'avais fait des petits programmes etc et j'accompagnais les gens mais sauf que j'accompagnais les gens en mode ben, coaching ça veut dire que ok ben, ben tu c'est quoi ton budget bah, Ok, bah, je pourrais t'accompagner sur un mois. Ok, <rire> bah, je pourrais t'accompagner, euh, bah, ok, on pourra faire 4-5 séances ensemble. Et du coup, bah, ça, ça allait comme ça et ça marchait plutôt, plutôt bien, on va dire. Euh, Est-ce mais... que tu veux bien nous dire combien tu gagnais euh, Tu vendais, En gros, tu vendais tu... ton coaching à l'heure et tu faisais des packs de X heures, c'est ça oui, oui c'est ça. Oui, ça. Ouais. Alors, bah, à la petite histoire, on est, on est à l'île Maurice, le salaire moyen est plutôt de 250 euros. <rire> et, et, et par contre, bah, je sortais des fois à des mois à, à 1 000, à des fois à 2000, des fois à 3000. mais c'était des mois où je faisais aussi de la formation. Alors, je gagnais bien ma vie aussi avec la formation. Mmh. Ça veut dire que euh, bah, on, on, je faisais la formation d'entreprise, sauf que là, je gagnais bien, sauf que le temps de travail euh, pour créer une formation une formation, et ça, je n'avais pas vraiment anticipé. Heureusement, j'avais mon épouse qui m'aidait, mon épouse qui est directrice de com, qui m'aide beaucoup aussi sur, sur ma com, et puis aussi m'aider sur bah, tous les bagages à faire, etc. Et ça, je n'avais pas anticipé, donc je faisais comme ça bah, bah, du coaching, de la formation et aussi du team building. Donc, j'étais coach, enfin, je suis coach, j'étais coach, mais au fait, j'avais tout. C'était comme si ben, tu rentrais dans, le, dans une foire, mais je veux dire, je suis pas marché, tu avais tout. Et, donc, euh... et finalement, avec le coaching, quoi, euh, le coaching pur en soi ne te rapportait pas tellement. C'était plus la formation, hein, de ce que je comprends. Ouais, tout, enfin, le global. C'est-à-dire qu'en effet, le coaching pur me rapportait de l'argent, mais, mais pas, mais pas, pas autant. Par contre, la formation me rapportait de l'argent. OK. Et euh, du coup. Qu'est-ce euh, qu que tu as entrepris euh, durant les 6-12 derniers mois pour que les choses changent et pourquoi tu as voulu que ça change Alors ben déjà, déjà, la partie euh, mindset, de se dire, ben, OK, ben, me concentrer quelque, sur quelque chose. Aujourd'hui, euh, moi, je vends aussi l'efficacité, l'organisation. Euh, on est souvent ben, cordonnier euh, ma chaussée. Mm. <rire> et et j'ai décidé de dire, ben, tiens, comment je peux faire Donc 2022, c'était vraiment la phase de dire ok je mets les choses en place je mets les bases et aussi je fais des choix et j'ai mmh. fait le choix justement de ne plus faire de la formation parce que eh ben, ça rapportait aux autres aussi euh, et c'était trop consommateur de temps donc c'était un choix donc j'ai fait un choix d'arrêter ça et, et aussi un choix de pouvoir diversifier mes activités alors, la petite histoire aussi, c'est que j'ai cofondé une entreprise dans fin d'année, donc c'est-à-dire que je suis en les premiers six mois. Et eh j'ai consacré beaucoup de temps à cette autre entreprise. Donc, j'ai cofondé une entre entreprise avec mon épouse et avec un autre associé qui est à Paris. Et euh, donc, j'ai consacré aussi du temps sur cette activité-là. Donc, ça, j'ai m'étais donné le temps six mois. Et après, je me suis dit, ben, ok, comment faire Comment faire pour aller plus loin et plus loin, et ben, comme on dit, un seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ben, aujourd'hui, ben, j'ai décidé aussi de me, ben, me faire accompagner. Donc aujourd'hui, ben, tu m'accompagnes depuis euh, le mois de juillet. Et ça, c'était un, un gros déclic euh, aussi. Pourquoi un déclic C'est que, bah, ben, comme je disais juste avant, cordonnier et plus mal chaussée, c'est en fait, j'avais une panoplie de choses et je voulais aider tout le monde. Ben, je veux aider tout le monde. Et en aidant tout le monde, on sait très bien, on n'aide personne. Mais j'étais persuadé que je pouvais être je pouvais tout le monde. Je suis toujours persuadé que je peux tout le monde. Et, et, et c'est effectivement nos enfin, séances ensemble qui m'a permis bah, d'avoir de, de, ce, ce déclic et de dire, OK, Yann, fais encore un, plus un choix. Et, et ce choix, c'était bah, d'aller vers une offre qui est plus euh, compréhensible, euh, déjà pour mes clients, mais aussi pour moi, et d'être aussi aligné avec ça. Donc, ce que je promettais aux autres, et eh ben déjà, je n'arrivais pas à me l'accepter à moi-même. Et, et, et oui, mais merci, merci de me l'avoir fait accepter aussi à moi-même. Et ça, c'était été sans doute le déclic. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus aligné. Et, et demi, enfin, on va terminer 2022. Enfin, l'heure qu'on tourne cette, mm -hmm. cette vidéo. Euh, et ben en fait, je suis confiant de ce que ben, ce que j'ai, ce que je propose, et avec les outils euh, que que tu proposes aussi, eh ben, pour aller pour aller de l'avant et être plus confiant. Ça, c'est clair. Est-ce que tu veux nous parler un peu de euh, à quoi ressemble ton offre dans la forme et le fond Sans forcément entrer dans trop de détails non plus. Hein, et nous mmh. dire comment tu as eu euh, ces, des clients ces derniers mois parce que j'ai compris que ça s'était intensifié. Ouais. Ah oui, alors euh, bah déjà, euh, aujourd'hui, je, je propose toujours, je, veux dire, je, je vends mon temps pour de l'argent, mais du, du, du temps qualifié. Et, et j'ai une offre globale sur un accompagnement de, de trois mois, sachant que en effet, avec l'expérience sur les trois dernières années avec les test and learn, je sais très bien, en tout cas pour mes clients que j'ai accompagnés, que eh ben, en une ou deux séances, on n'a pas on n'a pas de transformation et que le minimum de transformation c'est bien 90 jours. En tout cas moi j'ai vu ça sur mes clients. Et aujourd'hui ben, je suis aligné avec cette offre sur ces sur ces 90 jours et on se voit avec mes clients ben, chaque semaine, chaque semaine un point de rendez-vous avec moi où je les accompagne sur euh, effectivement la croissance de leur business mais surtout à se reposer les bases. S'ils ne les ont pas, on les pose et c'est à se reposer les bases, à travailler sur leurs valeurs, à travailler sur leurs objectifs et surtout à progresser bah, de semaine en semaine sur, euh, sur ces trois mois. Et combien de temps durent ces, ces euh, sessions Je sais que tu avais un challenge à ce niveau-là aussi. <rire> Alors, c'est vrai que, bah, en fait, j'étais, enfin, euh, je, je suis d'ailleurs généreux <rire> encore. Ouais. Euh, c'est vrai que mes séances, bah, je ne les comptais pas. Hein. Au départ, bah, j'allais sur deux heures, deux heures et demie de séance, hein, ce, ouais. qui était, ce qui était assez long et puisant, bah, que ce soit pour moi et que ce soit pour mon coacher même si on apportait beaucoup de valeur dedans. Et maintenant, bah, je suis beaucoup plus sur une heure et quart, une heure et demie de séance. Donc, chaque semaine, on se voit pendant une heure et demie. Euh, et euh, c'est beaucoup plus sain. Que ce soit pour moi et que ce soit pour mon coaché et de l'accompagner euh, étape par étape euh, comme ça. OK. Et du coup, tu as commencé avec une audience plus euh, Il maurice et aujourd'hui, tu accompagnes aussi les clients euh, en ligne oui, alors bah, du coup, c'était aussi ça le challenge, c'est qu'aujourd'hui, j'étais beaucoup plus en présentiel, euh, et euh, même si le Covid, ben, à Maurice, on aime bien le présentiel, et c'était de transformer ça euh, déjà en mode hybride dans un premier temps, et puis carrément euh, en ligne. Donc c'était le processus qu'on avait vu ensemble, sauf que le processus, il, il, a été, il a été trop rapide. Donc on a déjà fait l'hybride d'emblée, et en et, et effet, sur l'offre, et puis euh, j'accompagne aussi à distance, donc j'ai aussi des clients euh, en, en France. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je pense que on, ça fait même pas trois mois, je pense qu'on a, on a déjà euh, commencé à bosser ensemble. Euh, ben, je crois que j'ai déjà... Euh, Il ouais, y a plus, plus d'un client par mois, donc c'est ouais. sur la partie premium. C'est génial. Et euh, je sais que tu avais aussi un, un challenge euh, sur le fait d'aider des clients en métropole en France, euh, alors que toi, tu étais à Maurice. Est-ce que tu veux nous en parler et comment tu as surmonté ça Ouais. Ouais, ça, c'était un, un, un frein ou une peur, voilà, une croyance qu'on qu ne pouvait pas euh, forcément être à 10 000 kilomètres et nous accompagner comme il, comme, comme il faut. Euh, J'ai travaillé sur cette, <rire> sur cette croyance, on va dire. Et, et aujourd'hui, ben, en fait, le fait d'en parler. D'ailleurs, mon, mon premier client, euh, il, est arrivé, il est arrivé vers moi. En fait. Je pense que c'est un don du ciel, mais le fait d'en parler, le fait de croire à ça, j'ai dit, ben voilà, je le fais maintenant. Et bien, au fait, c'est arrivé et, et, et c'est arrivé tout naturellement. Et c'est vrai que c'était même compliqué, c'était plus compliqué pour moi que le, que, que le client, c'est que je voulais me rassurer à moi-même. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Alors que le client, il dit, oui, ben moi, je fais une transformation et puis si tu me promets cette transformation, ça va. Et c'était ça, en fait. C'était peu importe où tu es, et en fait, c'est la transformation qui compte, au fait. Voilà. donc oui aujourd'hui c'est quoi ton analyse aujourd'hui qu'est-ce qui fait que parfois on, on s'auto-sabote comme ça on se raconte des histoires et, et on, on s'empêche de faire certaines choses et en fait on est le seul à, à, à se faire toute une histoire alors qu'en fait on, on peut se développer tu vois comment bah, tu analyserais euh, avec un peu de recul maintenant pour, pour moi c'est déjà c'est une croyance euh, c'est une croyance de, de, de, de se poser comme ça et aussi bah, de se ruminer soi-même. fait Je pense que d'être soi et de dire, bah, tiens, ok, c'est bon, c'est pas bon, euh, on essaye, ça n'a pas marché. Mais en fait, d'avoir sans doute, d'être accompagné aussi, hein, d'avoir une autre personne qui te dit, bah, vas-y, fais-le. Et puis on verra. Et ouais. c'est tout bête. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, bah, en tant que coach, bah, c'est ce que je fais avec mes clients, mais pers personne ne le fait avec moi. Donc, euh, aujourd'hui, effectivement, j'ai la chance d'avoir un groupe, euh, d'avoir ben, coach en mission aussi, qui permet ben, qu'on convient, qu on arrive à, à poser ces, ces limites-là. Euh, mais pour répondre à, à ta question, euh, c'est sans doute une peur, une peur, alors moi, je travaille encore dessus, hein, sans doute la peur de réussir, euh, parce que si ça marche, ben, comment on fait et, donc, et, et là, euh, je suis encore déjà dans ce process-là, hein, c'est-à-dire, j'ai déjà l'étape et puis l'étape suivante ça va être ça et bien, comment on fait ah, et donc je tu veux nous en parler parce que je sais que ta famille a une place importante dans ta vie et alors tu m'as dit qu'il n'y avait pas de tabou mais tu vois tu, tu m'avais dit qu'il y avait un peu cette croyance cette peur que développer ton business ça allait limiter le temps que tu allais passer avec ta famille et qui est précieux et que tu veux préserver c'est ça ouais euh, bah déjà on peut le prendre bah, avant de parler de business, tu vois, enfin moi, j'avais le sentiment, tu vois, le matin, quand je me levais, ben, en fait, je ne prenais pas le temps euh, pour aller, enfin, je faisais mon miracle morning, mais j'étais chez moi, par exemple, parce que j'ai mes deux filles qui se réveillent, etc. Et j'avais ce sentiment de culpabilité, de dire, bah ben, tiens, je ne peux pas aller, je ne peux pas quitter la maison parce que j'ai mes filles, etc. Et, et, et déjà ça, j'ai pu faire un travail sur moi-même pour dire, ben, ok, ben, je peux me réveiller encore plus tôt et de partir, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui m'empêche effectivement de me réveiller plus tôt et de partir et finalement, quand, elles, quand je reviens, elles sont là. Donc déjà, j'ai pu travailler dessus ouais. bah, cet été. Donc là, j'ai plus ce sentiment-là, donc j'ai ce temps-là pour moi. Et en effet, bah, de, le fait d'être venu à Maurice, c'était passer du temps en famille et bah, passer du temps sur son business bah, égal aussi qu'on passe moins de temps avec sa famille. Ouais. Mais de se dire, bah, si le business il marche, eh ben, c'est autant de temps qu'on pourra aussi passer de qualité avec sa famille. Et ça, c'est quelque chose que je me suis limite sans doute refusé, refusé de, de l'accepter. Ouais. Pourquoi tu penses Est-ce que c'était genre purement intellectuel Tu pensais vraiment que développer ton business, tu allais passer moins de temps avec ta famille ou c'était une forme d'auto-sabotage et de peur de réussir comme dis Je pense que c'est l'auto-sabotage parce qu'aujourd'hui, ben, je passe sans doute autant, voire plus de temps. Et j'ai trois fois plus de clients. waouh, ouais. wow, rien que ça. C'est euh... assez clair. <rire> donc, et forcément, euh, bah, c'est ce que j'ai vécu aussi. Et en plus, bah, quand tu es au début et que tu développes pas ton business, bah, même tu t'inquiètes tu un peu plus de ton business et tu fais plein de trucs. Et justement, quand la machine elle n'est pas démarrée, c'est là où justement euh, tu perds le plus de temps. Quoi. Euh, Yann, j'aimerais bien... Pour terminer, qu'on parle un peu de comment tu communiques, comment tu fais ton marketing, comment tu vends. Euh, Parle-nous un peu de ton, ton processus de vente, comment un inconnu devient client, par quelle étape euh, il passe. Okay. Bah, Aujourd'hui, euh, bah, je suis un peu sur les réseaux sociaux, donc euh, euh, beaucoup sur Instagram euh, et LinkedIn. Donc souvent, c'est des gens que j'échange euh, sur, sur LinkedIn. Donc beaucoup de Conversation, aujourd'hui, mes clients viennent beaucoup via de la conversation. Donc, je convertis via la conversation. Euh, J'ai euh, aussi, euh, on va dire, euh, bah, un petit e-book où les gens viennent aussi, qui rentrent dans ma mailing list. Donc là, j'en ai pas énormément. Donc, c'est des choses que, qui, qui se développent. Euh, et aussi, beaucoup de recommandations. Donc, ça, c'est quelque chose qui euh, marche bah, souvent à Maurice, mais je pense que aussi euh, bah, à l'extérieur, hein, D'ailleurs, euh, encore la petite histoire, c'est que moi, je crois que c'est lors de ton, euh, de ton événement euh, que tu as fait euh, justement cet été, bah, c'est ma femme qui m'a transféré un mail d'une ah. coach qui dit, bah, voilà, c'est euh, Lingen qui fait son sommet. Et du coup, c'est comme ça. Donc, mmh. euh, voilà, via la recommandation. Et puis bah, moi, la, la, la, la première euh, va dire, euh, cliente en premium qui est venue, bah, c'était aussi une recommandation par exemple. Okay. Et, et là-dessus, bah, je pense que quand tu fais du, du boulot, du bon boulot et que les gens ont confiance en toi, et bah, en fait, ils, ils te recommandent. Donc, la recommandation, c'est un, un bon pan de, mon, de, de mes activités, donc ça vient ça vient beaucoup dessus. Et après, bah, j'ai je, je, je rencontre des gens, par exemple, j'ai fait des, des interviews aussi euh, sur, sur ma chaîne YouTube et grâce à ça, bah, j'ai pu euh, avoir des, des, des, des clients aussi mmh. euh, par rapport à ça et là, ben, je suis en train de mettre en place quelque chose, donc, euh, quelque chose que ça fait, ça fait deux ans que c'est dans ma tête. Donc, un peu la procrastination, mais la procrastination, ben, si je fais, si ça marche, si ça ne marche pas. Et, et, et, et là, ben, du coup, je, je ne procrastine plus, on va dire. Et là, la semaine, ben, cette semaine, d'ailleurs, j'ai tourné. Euh, alors, encore une fois, je, je reste un petit peu dans, dans, ma, dans ma peur, peut-être. Hein. Euh, j'ai tourné une vidéo, donc j'ai tourné une masterclass euh, une, ma une masterclass à destination de mes prospects, donc les entrepreneurs et dirigeants de PME euh, surtout. Et, euh, et dans cette masterclass, bah, du coup, je vais les, les partager, moi aussi, bah, les trois leviers euh, que moi, j'ai pu permettre de croître mon business sans s'épuiser, yes. et aussi être aligné euh, effectivement avec une vie de famille. Et donc là, j'ai tourné ça, et, et derrière ça, bah, je vais, euh, comme un peu tout le monde, hein, euh, euh, faire de la pub euh, via bah, mes réseaux, euh, via Facebook, et, et là, sans doute... Euh, me faire entourer encore une fois, euh, peut-être avoir un budget pour pouvoir justement proposer euh, cette masterclass à, au plus grand nombre. Okay, cool. Est-ce que tu vas nous parler un peu de ton processus de création de vidéos Là aussi, je sais que tu as dû euh, casser, franchir quelques barrières et obstacles. Euh, je pense que ça peut aider euh, beaucoup de gens qui n'osent pas passer à la vidéo, par exemple. Oui, bah, ouais, moi, moi je pour moi effectivement moi, je, je, je, je consomme aussi beaucoup de, de vidéos, que ce soit podcast, hein, vidéo, et, et je me suis dit bah, en fait il faut que ça soit parfait, il faut que il euh, y a bah, en fait euh, la caméra qui va bien, le micro, euh, tout et tout. Et ben bah, en fait, je, je crois que dans ma sacoche, j'ai plein de trucs de podcasts, euh, j'ai voilà, un appareil photo et tout. Finalement, bah, ça, ça ne me permet pas plus que ça de, de tourner. Et une fois tourné, je dis, ah, il faut faire le montage, il faut mettre le logo, etc. Et ça, c'était vraiment consommateur de temps, d'énergie et surtout bah, de procrastination que je ne faisais pas. Et euh, finalement, bon, les premières vidéos, j'ai pris quelqu'un. Bon, un Maurice, j'ai pu, pu me faire entourer pour, pour faire de la vidéo. Mais ça aussi, hein, c'était aussi de la, la procrastination et du temps. Et au fait, euh, ma, mon téléphone, donc moi, j'ai bon, un iPhone. Euh, et franchement, bah, l'iPhone, il fait des super vidéos. Et, et même j'ai acheté des, des, euh, bah, des micro-cravates sans fil, et même ça, j'avais un son pourri parce que voilà j'avais peut-être pas le bon. Et en fait, l'iPhone sans micro-cravate, ça marche très bien. Et, euh, et moi, je me suis encore aussi auto-saboté. Donc, euh, si je peux partager ça, c'est que euh, j'avais fait une vidéo et je l'ai partagée. Alors, la vidéo, je, je la partage sur YouTube, mais au fait, je ne la communique pas. Alors que j'ai des réseaux, j'ai LinkedIn, j'ai Facebook, j'ai Instagram, je peux pas partager. Et en fait cette vidéo, j'ai envoyé ça à un ancien collègue. Ouais, C'était un bon collègue à moi et, et je lui dis, euh, écoute, ai dit écoute, j'ai fait cette vidéo, je suis pas trop trop satisfait, enfin pas trop du ce que tu en penses en fait. Enfin, j'ai même pas dit je suis pas trop satisfait, dis-moi ce que tu en penses mais dis-moi la vérité, dis-moi tout. Et je suis prêt à tout entendre. Et là, elle me dit, mais oui, en fait, bon, alors, la petite, petite histoire, j'habite à, à côté de la mer. J'habite à deux kilomètres de la mer. Ouais. Tous les matins, je suis, je, suis, je suis à la plage. Et donc là, ben, j'ai pris, pris mon iPhone et puis j ai, j ai, ouais. euh, je me suis filmé. Et, et juste après, je suis arrivé chez moi et j'ai monté la vidéo. J'ai fait, fait un petit montage et tout. J'ai ouais. continué la vidéo, etc. Et là, il m'a dit, Mais Yann, mais tu te la pètes trop, là à la plage, tu te la pètes, avec ta... moi je suis ici, euh... c'était sur, sur un, une, voilà, une vidéo, sur une thématique peut-être sur la gestion du temps, euh, je crois, ouais. et il me dit, mais oui, mais euh, quelle, est la... quelle image tu veux renvoyer, euh, les gens ils sont à Paris, ils sont dans leur bureau, toi tu es te... à la plage, euh, et après, je crois que j'étais en t-shirt, je crois, me dit, mais, écoute, euh, mets une chemise, euh... et là en fait, et... et... Et bien, j'ai enfin, arrêté de publier, alors que c'était la vidéo, je n'ai même pas communiqué dessus, alors que j'avais un super commentaire. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, qui me dit « Waouh, il y a des vidéos comme ça, qui qu'il n'y a pas assez de likes, alors que ça doit être connu de ouais. tout le monde. » Et euh, ben, je me suis euh, limite auto saboté en effet, parce que du coup, je n'ai plus refait. Mmh. j'ai plus refait de, de vidéos. Et, euh, et là, bah, aussi, bah, grâce un peu à, à l'effet de groupe, et on se challenge, et eh bien là, on, moi j'ai repris, repris la vidéo. Ben, D'ailleurs, j'ai repris euh, effectivement ben, l'objectif de, de, de tourner une masterclass sans rentrer dans la partie et sans doute même là. Hein, euh, je vais sans doute euh, Next Step Webinaire. On va parler, parler sur le Webinaire, donc rien ne m'arrête maintenant. Mais l'idée, c'est peut-être effectivement de me rassurer sur ben, une masterclass qui va tourner sans doute en, en automatique et de voir ben, aussi ben, un peu les feedbacks. Et encore une fois, ben, j'ai commencé par l'ebook, la masterclass. Je ne sais pas si c'est euh, la bonne méthode, mais par contre, si je n'essaye si pas, je ne saurais pas si ça marche. Mmh. En tout cas, ça, ouais. voilà, c'est quelque chose, c'est un mindset que, que j'essaye d'appliquer. Merci Yann, c'est hyper précieux. Qu'est ce que tu, si tu pouvais revenir euh, trois ans en arrière et parler au, au Yann d'il y a trois ans Qu'est ce que tu lui dirais Parce que euh, à travers cette question, je, je, tous les jours, je rencontre des coachs comme toi qui, a, qui ont du talent euh, qui ont des compétences et en fait qui ne le voient pas ou ne veulent pas le voir alors qu'en fait euh, tout est là quoi et du coup toi en quelques mois tu es passé à l'action tu as eu des super résultats, qu'est-ce que tu aimerais à dire à tous ces gens-là qui, qui n'osent pas alors que c'est des gens brillants et, et peut-être ton ancien toi qu'est-ce que tu aimerais dire en conclusion à cette je, je pense que déjà de croire en soi donc ça c'est quelque chose qui, qui, qui, qui est hyper important avoir confiance en soi et sans doute comme j'ai dit moi il y a trois ans je me suis, euh, mon entourage m'avait bloqué donc sans doute s'entourer et puis euh, oui aujourd'hui bah, je suis entouré que ce soit par, par, par ton équipe, par toi et, et d'être accompagné je pense que c'est quelque chose qui est, qui est hyper important pour moi euh, et, et aujourd'hui c'est ce que je propose hein. je propose accompagner mes clients et je pense que ça a, a de la valeur et ben, déjà se faire accompagner soi-même, c'est encore plus de valeur parce que ce qu'on apprend, ben, on peut les transmettre aussi. À... Okay. Moi aujourd'hui, hein, je ne vais pas te cacher, hein, les choses qu'on apprend ensemble, ben, je, aussi, ben, je, je reproduis et je transmets ah, oui. ça à, à, à mes clients et je pense que, Comme ben, je ne te aussi. pas encore, mais <rire> mes clients je pense t'en remercie, et, mais, mais oui, le Yann il y a trois ans, c'était bah, oui, d'investir sur moi Ok, cool. Et comment tu vois les trois prochaines années, et puis on terminera sur ça, ouais, le, le Yann, dans, dans trois ans, idéalement, il en est où Je suis assez optimiste déjà comme personne, et là, je, je le vois avec encore beaucoup plus d'optimisme. Et euh, je vois euh, bah, surtout les transformations, sans doute les transformations de mes clients. Euh, c'est ça qu en fait qui, qui, me, qui me guide, qui me guide aujourd'hui au quotidien, et c'est ce qui me guide à aller bah, chercher encore euh, plus de personnes à accompagner. Parce que c'est ça, hein. c'est que quand on est, quand on est coach, en fait, on vit. Enfin, on vit pour coacher. Enfin, on aime, c'est une passion de coacher. Mais c'est vrai que ben, si on n'a personne, ben, on coach personne. Mm. Et, et sur ces trois prochaines années, moi, j'ai envie justement d'avoir le maximum de, de personnes qui, qui, à qui je peux transmettre, que ce soit ben, mon expérience, mon savoir, et aussi de, de, de les amener à atteindre leur objectif. Donc, euh, beaucoup d'optimistes. Génial. Merci beaucoup, Yann. On met en description euh, un lien vers, euh, vers euh, bah, voilà, une de tes plateformes. Si les gens veulent en savoir plus sur euh, ce que tu fais, en contact avec toi, n'hésitez pas à lui envoyer euh, un mot. Euh, Yann, merci. C'était hyper précieux. C'était génial. Euh, je ne sais pas si tu as un dernier mot à partager, mais en tout cas, tu nous as déjà beaucoup, beaucoup donné en toute authenticité. C'est très précieux. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, enfin, pour les gens qui nous écoutent, faut enfin, croyez en vous et, et entourez-vous. Cool. Merci Yann. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci. À très bientôt. Aline.